Faïchora, c'est une fête euh, où on achète les jouets aux enfants. Les chrétiens, ils n'ont pas Noël. Donc, ça, c'est un jeune homme qui devait, comme nous, Faïchora, acheter à ses enfants des jouets, mais il n'en avait aucune envie. Il a quitté chez lui parce que la maman lui a dit Je la liste, le Père Noël, les gamins, ils ont posé des choses, il faut absolument que tu ailles les acheter. Il s'est dit Oh là là, c'est dimanche, en plus, j'ai laissé traîner ça à la dernière minute, les magasins vont être bondés, il va y avoir plein de monde. Donc, il est parti avec un état d'esprit vraiment énervé, fatigué, irrité, etc. Donc il regardait les jouets, il les a trouvés forcément tous trop chers, euh, tout ce que ces gamins ont demandé, il se demandait même si c'était utile de, le, de leur acheter autant de jouets, de les gâter autant. Et puis, à un moment, son regard a été attiré par un petit garçon de 5 ans qui prenait une petite poupée, il n'arrivait pas à la lâcher, il jouait avec, il jouait avec, il a dit « c'est étonnant quand même, les garçons, c'est plutôt les voitures de course, c'est plutôt des Legos ». Et donc, du coup, il a suivi la conversation et il a tendu un petit peu l'oreille. Et le petit garçon disait à ta tante « Tu es sûre qu'on n'a pas suffisamment de sous pour acheter cette poupée ?» Elle lui a dit « Non, chérie, je suis désolée, on n'a pas suffisamment de sous pour acheter cette poupée. Écoute, joue avec un petit peu, je reviens tout de suite. » La tante part et ce monsieur s'approche de ce petit garçon. Il vient le voir et fait « Mais… » Pour qui tu veux cette poupée Il fait ben je veux cette poupée pour un, ma petite sœur. Et ben le Père Noël il avait promis de et, de lui ramener. Et le, le monsieur lui dit ben, si ça se trouve il va lui ramener le, la poupée cette année le Père Noël. Et il fait ben non. Là où elle est il peut pas lui amener. Elle est partie chez le bon Dieu ma petite sœur. Par contre ma maman elle peut lui amener. C'est pour ça que j'ai envie d'acheter cette poupée. Il fait, je comprends pas comment ça, ta maman, elle peut lui amener. Oui, ma maman, elle va rejoindre, mon papa m'a dit qu'elle va rejoindre mon, ma petite soeur très bientôt. Et je veux absolument lui offrir cette petite poupée. Là, le monsieur, un peu comme moi, un couteau dans le ventre, il se dit, oh là là, moi qui suis venue avec cette énergie de merde et tout, alors qu'il y a des gens là maintenant tout de suite qui rêve d'une petite poupée parce qu'elle euh, va partir, la petite, et il lui dit euh, « Et ta maman, tu aimerais euh, qu'elle emmène la poupée, c'est ça ?» il dit oui. Alors il, il, il met sa main dans sa poche exprès et il dit au petit garçon « Fais-moi voir les sous là, on va les recompter, je suis sûre que tu as mal compté tes sous. » Et sans, le faire, euh, sans que le petit garçon s'en rende compte, il glisse ses sous et il commence à compter, il fait « Tu vois, non seulement il y a les sous pour la poupée, mais il y a en plus des sous en plus. Et le petit garçon se met à pleurer, à dire merci mon dieu, merci mon dieu. Je t'ai demandé d'avoir de, suffisamment de sous pour acheter la poupée à ma petite sœur, mais je n'ai pas osé te demander d'avoir un peu plus de sous pour acheter la, la rose blanche pour que ma maman elle puisse l'emmener avec elle. Et j'ai eu les deux. Merci, merci. Et sur ce pas le petit garçon se lève il était tout content, il a retrouvé sa tati il a dit mais regarde on a mal compté je vais pouvoir acheter les fleurs à ma maman je vais pouvoir acheter la, la poupée pour ma petite soeur et après il est allé voir le monsieur il dit est-ce que vous pouvez me prendre une photo parce que je ne veux pas que ma maman elle parte seule je sais qu'elle m'aime beaucoup et j'aimerais que ma photo elle l'accompagne donc ils, ils vont, ils trouvent un polaroïd ils prennent le gamin en photo, ils lui offrent la photo et le, le monsieur ça a complètement changé sa dynamique il a fait les courses différemment avec une un apprentissage avec un, quelque chose de très fort à l'intérieur de lui. Et il s'était rappelé que sur les journaux, il y avait un fait divers où on parlait d'une maman qui avait eu un accident, un chauffard en état d'ivresse. Il avait percuté leur voiture et sur le coup, la petite fille, elle était morte, mais qu'elle, elle était gravement blessée et que quelque part, ils hésitaient à la débrancher. Et deux jours après, il le, le, le, y a eu un autre article qui disait que cette fameuse maman avec sa fille, finalement, elle est morte. Alors ça ne l'a pas empêché ce monsieur d'aller acheter des roses parce qu'il savait que la maman qui était morte aimait les roses blanches et est allé rendre visite au mortuaire. Et là, il trouve le cercueil de cette maman. Elle avait effectivement la poupée dans sa main droite. Elle avait la rose blanche dans sa main gauche et la photo de son petit bébé sur le ventre. Tout ça pour vous dire quoi La vie est trop courte, elle est trop belle. Votre vie peut basculer d'un moment ou un autre. Profitez-en, dites aux gens que vous aimez que vous les aimez. Faites-vous euh, euh, faites pardonner toutes les actions que vous avez dû faire par erreur aux personnes. Euh, Apprenez-vous aussi à pardonner à tous ceux qui vous ont fait du mal parce qu'après tout, vous n'emporterez rien à part peut-être l'amour des gens que vous avez eu et l'amour que vous avez donné. C'était Nahid Rashad avec une épisode <rire> beaucoup d'émotions. Hadha et Allah